Que faire après ton tout premier concert C'est très important, c'est une phase qui est très souvent négligée, on fait son premier concert et puis voilà, et pourtant ça a énormément d'importance. On va en parler tout de suite. Juste avant, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir les trois vidéos que je poste par semaine. Clique bien sur la petite cloche pour recevoir les notifications et rejoindre ainsi plus de 15 000 abonnés. À cette chaîne. Alors, un premier concert, c'est toujours un, un événement. Euh, il peut y avoir à la fois de l'excitation, à, à voilà, à enfin, ça y est, monter sur scène pour la première fois, pour faire son tout premier concert. Il peut y avoir bien sûr du stress, du trac, euh, une crainte euh, liée à cette première prestation. Mais dans tous les cas, ça reste toujours une expérience. Euh, qui restera gravé euh, toute ta vie. Moi je me souviens très bien de ma, de ma première scène et, euh, et c’est quelque chose bien sûr qu’on va préparer. Donc on va répéter, on va préparer des morceaux, on va définir un ordre et on va se présenter sur scène, donc pas les mains dans les poches, on a préparé tout ça. Maintenant, euh, ce qui est aussi important, c’est de préparer l’après. et je vais t’expliquer ça. Un premier concert, si tu veux, il y a un enjeu important, pas de le faire, de le faire, ça va te permettre de mettre le pied à l'étrier, de démarrer. C'est pour ça que c'est important de faire le premier concert, mais pour la suite. Parce que ça peut très bien être l'arrêt total de ton activité et de ta passion si jamais ça se passe mal et que tu n'en tires pas les bonnes leçons. C'est-à-dire que si tu pars euh, de ce concert sur euh, une, une, une idée désagréable, un sentiment désagréable euh, et une mauvaise expérience, euh, il est possible, il est très probable que ce soit ton dernier concert et que tu n'en fasses pas d'autres derrière. Maintenant, euh, tu peux au contraire analyser, regarder ce qui se passe et ce qu'on va faire ensemble. Je vais t'expliquer un petit peu tout ce qu'on peut faire pour décortiquer le concert et pour que ce premier concert ne soit que le premier d'une longue série de concerts pour assouvir ta passion avec plaisir. Donc, je vais t'expliquer maintenant ce qu'on peut faire en fait après le concert parce que c'est ça qui est important. L'avant-concert, comme je te l'ai dit, ça tu vas le préparer, je te fais confiance. Mais l'après-concert, je vais te donner des clés d'analyse de ce concert. Juste avant, tu peux partager cette vidéo auprès de tes amis qui sont peut-être en train de préparer leur premier concert ou qui ont fait le premier et qui, qui préparent le deuxième concert. Et euh, bah, je pense que voilà, tu les aideras en leur partageant cette vidéo ils t'en remercieront. Alors, ce qu'il faut faire après le premier concert, c'est analyser. Il faut se poser euh, à froid le lendemain, sur l'instant, on est toujours un petit peu boosté par l'adrénaline, du, du, du stress et du, et du concert et euh, on ne fera pas toujours la bonne analyse. Euh, donc il faut faire ça plutôt le lendemain, à froid, à tête reposée, avec ton équipe, si tu es, joues avec des musiciens, vous faites ça ensemble, ou ça peut être avec l'un de tes proches qui te suit un petit peu dans ton activité. Et ce que je te propose, c'est d'analyser du global, du plus général jusqu'au plus, euh, jusqu plus petit détail. Donc, dans le général, ça va dire par exemple, globalement, comment s'est passée la soirée Est-ce que je suis sur une bonne impression ou pas sur le déroulement de cette soirée Est-ce que euh, le public a réservé un bon accueil à ce que tu as euh, présenté Il y a peut-être des chansons où ça a été un petit peu plus timide, mais il y a peut-être des chansons où ça a bien applaudi. Et globalement, est-ce que tu as l'impression que les, le public a passé une bonne soirée Donc ça, ça va être le, le, vraiment le, la partie la, la plus générale. Ensuite, on peut euh, se poser la question, par exemple, du choix des morceaux. Est-ce que le choix des morceaux était approprié Est-ce qu'il y a des morceaux qui ont vraiment fait réagir le public euh, qui ont donné des applaudissements, donc là ce sont des morceaux qu'il faut garder. Maintenant, il y a peut-être des morceaux euh, qui n'ont pas recueilli euh, l'accueil recueilli que tu espérais. Et à ce moment-là, on peut se poser la question peut-être de l'ordre. Donc, soit on reteste le morceau une prochaine fois et on sera attentif à ce moment-là à ce qui se passe pendant qu'on fait ce morceau pour voir si le public réagit bien à, à ce morceau. Ou alors, on peut peut-être travailler sur l'ordre. Peut-être que l'ordre des morceaux n'était pas idéal et qu'on peut améliorer des choses euh, typiquement, euh, voilà, si tu as un set qui est très énergique et que tout d'un coup, euh, euh, ou tu démarres par un premier morceau qui est très très très calme, euh, voilà, en, en, sur un festival, par exemple, tu vas avoir du mal à capter l'attention des gens avec un morceau très très calme au début. Il faudra déjà canaliser euh, le public avec des chansons euh, assez dynamiques et ensuite tu pourras, par exemple, mettre un moment plus calme. Donc toi, l'ordre des morceaux a son importance et ça, moi, je te propose de te faire un petit débrief. De ce qui s'est passé euh, sur, ton, sur ton concert de la veille. On peut aussi analyser euh, la mise en place. Est-ce qu'on euh, est qu était bien installé sur scène Est-ce que voilà, le fait d'avoir la batterie là, le chant là, est-ce que c'était adapté Ah ben non, moi j'étais gêné parce que j'avais ton ampli de guitare juste derrière moi, du coup je n'entendais pas bien ce que je faisais. Ça, c'est important euh, d'analyser ça parce que ce sont des choses toutes faciles à corriger, finalement à modifier et qui vont faire que tes prochains concerts seront beaucoup plus confortables. Alors après, ce que je te propose, ça va être de réécouter ou de revisionner ton concert. Alors là, ça peut être difficile. Il faut vraiment dans les premiers concerts, moi je t'invite à les filmer. Pas besoin d'avoir une super qualité, mais juste avec un téléphone, ça suffit amplement. L'idée, c'est de pouvoir regarder ça ensuite à tête reposée avec un œil critique, un œil d'analyse, pas un œil de jugement. Donc si tu as du mal euh, avec le son, euh, moi ce que je te propose, c'est déjà de regarder les premières bandes vidéo en muet, en enlevant le son. Et tu vas juste regarder ce que tu vois euh, avec tes yeux forcément. Mais ce que je veux dire, tu, tu, vas, tu vas sentir des choses se dégager. Par exemple, tu vas peut-être repérer des tics. Peut-être que tu as des tics. Par exemple, peut-être que si tu es une, une fille, que tu as des longs cheveux et tu vas avoir tendance à tout le temps, je ne sais pas, une mèche, là, un petit tic nerveux, euh, Peut-être que si tu es un gars, tu vas peut-être toujours te gratter la manche, je ne sais pas quoi, entre les morceaux. Et ça, tu vas t'en apercevoir, même sans entendre euh, la musique. Euh, simplement regarder comme ça le, le, le, la vidéo, sans le son, ça va te permettre ben, de voir aussi si tu as euh, des attitudes, par exemple. Si euh, pendant un solo de batterie, euh, bah, tu te vois euh, posé dans un coin comme ça, on a l'impression que tu t'ennuies, tu ne participes pas vraiment à l'énergie du morceau. A euh, l'inverse, euh, si tu vois des, des musiciens qui baillent euh, ou, ou je ne sais pas, ou qui, qui, ouais, qui, qui regardent un peu à droite à gauche pendant que toi, tu fais ton morceau tout seul euh, guitare-voix, euh, là c'est pareil, on n'est pas tous dans la même énergie. Donc ça, ce sont autant d'éléments parasites que le public peut sentir et qui vont l'empêcher de vraiment bien rentrer dans ton concert, dans ton univers. Donc, ce sont des choses importantes à analyser et ça, tu peux le faire sans le son. Ça te permettra déjà de te familiariser un petit peu avec le visionnage du concert sans entendre ta voix tout de suite. Ensuite, il va falloir activer le son pour écouter ce qui s'est passé. Et Là, il faut vraiment que tu te positionnes comme une écoute extérieure. Il ne faut pas que tu penses que c'est toi qui t'écoutes toi-même. d'accord Imagine que c'est toi qui vois un artiste chanter pour la fête de la musique et là tu vas pouvoir noter les pistes d'amélioration. Peut-être que tu vas te rendre compte qu'il y a un morceau qui est euh, définitivement trop aigu pour l'instant pour et qu'il euh, faudrait peut-être euh, baisser la tonalité. Tu vois, euh, euh, redescendre un petit peu la tonalité pour que ça soit plus facile. Il euh, y a peut-être… Euh, il y a peut-être euh, euh, une, une manière euh, euh, trop, euh, trop pressée, par exemple, d'enchaîner les morceaux, et tu sens que c'est un peu précipité, et toi, tu n'as pas le temps de te reconcentrer, et euh, il y aurait ça à travailler. Il y a peut-être des morceaux où euh, la justesse n'est pas nickel, ou au contraire, on entend plus tout à fait la mélodie euh, parce que tu es pris dans l'énergie du concert et finalement tu, tu parles plus que tu ne chantes. Donc, toi ce sont tout autant de choses que tu peux analyser vraiment avec cet œil bienveillant, ce regard extérieur d'analyse. Alors, il y a évidemment plein d'autres choses euh, qu'on pourrait analyser sur un concert. Là, je te donne vraiment les premières pistes pour que tu puisses te, te lancer et surtout que ton premier concert ne soit pas le dernier. Ce serait vraiment dommage si tu as travaillé jusque-là pour faire un premier concert. Moi, je te souhaite vraiment qu'il y ait plein d'autres concerts derrière. Maintenant, si tu souhaites améliorer ta voix pour justement être préparé au mieux pour ces concerts, je te propose de t'accompagner gratuitement pendant 30 jours. C'est pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et d'avoir écouté mes conseils. Je te propose de t'envoyer deux fois par semaine des vidéos d'exercices que je réalise au piano, je te guide, on met en place les premières bases de la respiration notamment. On fait des vocalises, des exercices ensemble qui vont pouvoir aussi te servir d'échauffement lorsque tu prépareras tes prochains concerts. Donc pour recevoir ça, rien de plus simple, clique sur le lien qui est dans la description ou sur l'icône qui apparaît ici sur le côté. Et ensuite dans le formulaire, il te suffira d'indiquer simplement ton prénom, pas besoin de mettre ton nom de famille et tout ça, uniquement ton prénom et ton adresse mail et tu recevras mes meilleurs conseils régulièrement. Je te souhaite de très bonnes analyses de concerts et de très bons concerts par la suite. Je te dis à bientôt. Ciao